J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 9. Un groupe de nombres cachés dans la ligne. 2. 4.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 Nombre caché dans la colonne 9 Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 6